Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier sur les, les données personnelles. Alors j'espère que vous avez bien compris que l'atelier était sur cette thématique-là. Et ensuite vous allez soit sur l'App Store, soit sur le, le Google Play et vous téléchargez. Alors mettez-vous par groupe, et donc vous téléchargez Plastic Codometer. Donc quand vous l'avez lancé pour vous inscrire, qu'est-ce que vous avez comme choix Google+, sur Facebook, connexion. Ok, et qu'est-ce que vous faites généralement quand vous téléchargez une application Effectivement, si un jour vous vous amusez à lire les, les conditions générales d'utilisation, euh, la plupart du temps dans ces conditions générales d'utilisation sont bien spécifiées ce que euh, le service web est, euh, est en capacité de faire avec vos données. Enfin, Il s'autorise le droit de faire un certain nombre de choses avec les données. À votre avis, il y a combien de capteurs sur un, un appareil comme ça Oula, plein Quoi à peu près euh, capteurs de mouvement, les capteurs pour les signaux, des radars, des GPS, des gé euh, la géolocalisation, géoloc. euh, la géolocalisation des données, les transits de données, quand on passe à côté des bornes pour savoir ce qu'on fait sur le téléphone, etc. il n'y a que ça effectivement, ouais. a a depuis maintenant il y a des thermomètres, et aussi des gyroscopes. Euh, C'est des agences de publicité à part entière, c'est-à-dire qu'elles ne revendent pas forcément les données. Elles proposent à des annonceurs de mettre les publicités de façon ciblée à la lumière des données dont ils disposent déjà. En fait, ils ne vont pas forcément donner enfin, les données en tant que telles, mais ils vont les utiliser pour euh, optimiser le placement euh, de la publicité. Et puis vous allez réfléchir à une ou deux solutions euh, qui permettraient de monétiser ces données. Quand quand On dit monétiser, c'est-à-dire qu'à partir de données personnelles qui logiquement nous appartiennent, on en débattra après, euh, les gens vont faire du business.